Si tu n'es pas abonné et que tu veux pas te faire piquer, alors abonne-toi Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui il y a beaucoup de vent, c'est la tempête à côté de Toulouse On est le 20-21 euh, octobre, donc ça fait deux jours qu'on a la tempête Beaucoup de nids de frelons tombent des arbres Et là on va en filmer un. Donc euh, ben, là je suis déjà à moitié près euh, Le nid est par terre, il y a un morceau par terre Un autre morceau à peu près à 10-12 à mètres de haut euh, Donc il faudra traiter les deux parties euh, Je vais vous montrer de ça, je vais finir de m'habiller Regardez il y a la perche qui est prête là-bas et, euh, et on va attaquer ce monstre hein Hein, on va finir de s'habiller Allez, on va fermer la voiture Il faut quand même éteindre le moteur C'est ça l'avantage de rouler en hybride, c'est qu'on n'entend pas le bruit Voilà. on va prendre le tuyau, qui est dans la poche, donc là on a un peu plus d'équipement que, que d'habitude, parce que là il faut prendre aussi les perches. Allez, c'est parti D'aller voir ça Bon J'espère que vous allez bien hein. Pour ceux qui sont en vacances Ou qui ont les enfants en vacances Allez Je vais poser la perche là Je la prendrai tout à l'heure, le tuyau aussi euh, Je vais vous montrer ça Vous avez dû voir un début Le nid de frelon il est juste en haut Je sais pas si vous le voyez là on voit que la coque de, de ben, la tâche en fait on voit que la tâche et le nid il est tombé en bas toutes les galettes sont là donc là c'est hyper dangereux On va traiter, on va pas... Donc là on va regrouper les morceaux Donc vous voyez, ça vole un peu partout Maintenant on va préparer la perche Un souffle dans le vent un soldat solitaire contre l'envahisseur l'oppressant asiatique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 Allez, on va aller voir le nid d'en bas, qu'est-ce qu'il reste, en sachant que j'ai traité l'eau. Vous voyez, donc il y en a qui se nettoient, moins de frelons, automatiquement. Il y en a qui meurent. Bon. Voilà la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, euh, j'ai pas trop parlé, vous avez vu, donc euh, pour filmer euh, euh, ben, déni, euh, des traitements à la perche c'est pas facile, donc il euh, y avait de la musique, c'est toujours bien la musique, euh, voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les DD. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelant Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.